Commençons cette vidéo en faisant le point sur tous les types de nombres que nous avons déjà eu l'occasion de repérer. On peut déjà repérer qu'il y a des nombres négatifs et des nombres positifs qu'on peut placer relativement à 0. On peut aussi remarquer qu'il y a des nombres entiers. Attention, 6 demi, c'est 6 divisé par 2, ça fait 3, ça fait bien partie des nombres entiers. De même, racine carrée de 16, la longueur du carré qui est fait 16 unités d'air. C'est 4, qui est donc bien lui aussi un nombre entier. On a les nombres entiers positifs, les nombres entiers négatifs, et ils forment tous ensemble les nombres entiers relatifs. Ensuite, il y a les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres qui ont une partie décimale qui s'arrête. Là encore, il faut faire attention que 14 cinquièmes, c'est 14 divisé par 5, ça donne 2,8. C'est donc bien un nombre décimal, même s'il a une tête de fraction. De même, pour moins 4025e, moins 147 demi. A noter que les nombres entiers, par exemple moins 17, c'est moins 17,0, on voit qu'il fait bien partie des nombres décimaux. On a ensuite les nombres rationnels, c'est-à-dire tous les nombres qui peuvent se mettre sous forme d'une fraction. Comme tout à l'heure, 5 tiers, je peux le calculer en faisant 5 divisé par 3, sauf que cette fois-ci, je vois que ça me fait 1,6666, c'est-à-dire que la partie décimale est composée d'un nombre infini de chiffres. Même chose pour moins 9 septième. Quand je fais 9 divisé par 7, je trouve 1,285714, 285714. Et la partie décimale va se répéter indéfiniment suivant ce modèle. On a encore vu d'autres nombres, tels que racine carrée de 2, π, qu'on va classer parmi les nombres réels, mais non rationnels, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre sous forme d'une fraction. À l'inverse, les nombres rationnels font partie des nombres réels, de même que les nombres entiers font partie des nombres décimaux. Un même nombre décimal, on peut l'écrire de différentes manières et le classer en fonction des unités dizaines santé, d'unités simples, puis des milles, des millions, des milliards,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 qu'il qu faudrait savoir utiliser des écritures avec des puissances de 10. C'est quoi les puissances de 10 C'est qu'au lieu d'utiliser à chaque fois ces, ces nombres-là, eh pour généraliser, comme il va falloir utiliser des très grands nombres et des très petits nombres, on va les numéroter. Ici, on va dire que c'est le rang 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vers la gauche, et ici vers la droite, moins 1.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 Moins 3, moins 2, moins 1 jusqu'à 0. 0 virgule. Donc 0,00608. 0, le chiffre des unités prend le rang moins 3. Moins 3, moins 2, moins 1, jusqu'à 0, avec la virgule. 0,0. 0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 Ça me donne donc 5, 7, 7, 1, 2, 3, 4 qui se lit 5 770 000.